Donc comme les filles ont dit nous allons fêter mon anniversaire et aujourd'hui qui est-ce qui sait quel âge à maman Moi je sais, 31 oh, ans. Loubi maman elle quel âge Loubi maman elle quel âge 5 ans 4 oh. ans Alia maman elle quel âge 10 ans Oh bah du <rire> Et non, je fête aujourd'hui mes 31 ans avec mes enfants. Et on va manger un délicieux gâteau qui s'appelle comment il s'appelle Forêt noire. On marche. Forêt noire. Alors, je vais d'abord quand même vous montrer mes deux petits cadeaux que mes filles m'ont fait. Alors. J'ai eu oui. un premier collier. Oui. Magnifique, qui brille et super joli. J'ai vraiment de la chance. Un collier et discret. Un deuxième collier. Tortue, c'est moi qui l'ai acheté. Une petite tortue. Je vais être super belle avec ces colliers-là, vraiment. Hein. Alors, avant de Vous voulez quoi qu'on fasse quoi Qu'on déguste d'abord le gâteau oui. Ouais Bon, non, bah on va couper le gâteau. Ah, ah il est gros, gros. Alia, ah, tu me dis combien tu en veux Alors je coupe ici. On ah, va couper comme ça. Bon, oui. Ça tira là le petit bout Un petit bout, ah, te plaît. Un petit bout Tu goûtes Pour faire plaisir à maman mais un gros bout. Il n'y en a pas un gros bout. Tu goûtes, tu pas, c'est pas mal. Bah, c'est pas des olives, c'est des cerises. À... Tu braques, pas les sens? je Je vais goûter de là. Après, tu les redonne. cuillère. Eh, une cuillère. Mais une cuillère. Mets. tu goûtes euh, de... de... plus plus. De... La plus grande. Pas. La plus grande. Mange d'abord un petit goût et tu en reprendras. C'est -ce <rire> pas des olives. C'est pas des olives. C'est des cerises des c'est trop bon. Je disais. Ça Allez, mais... mange, c'est trop, beau. Mais trop beau. Mmh. Mmh, bon. C'est trop bon, c'est Il est bon. Tu vais goûter ça Alors mange, Alia. Qu'est-ce que vous en pensez Dis-moi ce que t'en penses, Alia, du ah, gâteau. Bon. Si, je suis en train de manger, regarde mmh. Mmh. Non, il est super bon Moi je me regarde Loubi, t'as l'air de faire une tête un peu bizarre Tu l'aimes ce gâteau ou pas Non, c'est spécial Tiens ma Loubi Oh, bon. Merci, merci. oh super bon hein. Qui veut la cerise Bah toi <rire> aime. Tu les aimes pas les cerises laisse les bon ben moi je suis super contente j'ai beaucoup de cadeaux maman, vous tout avez fait. des questions à poser moi à maman pas. pour moi son jour d'anniversaire moi j'ai pas goûté des euh... petites questions pour maman euh, à me poser ou... peut-être maman elle a envie que euh, vous preniez de bonnes résolutions pour son anniversaire comme écouter sa maman Non la bougie elle est pas là Elle est imaginaire la bougie Tu veux que je la souffle elle bon, la elle, Mais j'ai même pas eu ma petite chanson moi Ah une bougie Allez on chante ma chanson et je souffle bougie. ma bougie Non chante c'est moi qui la Non laisse c'est moi qui la souffle Allez chantez moi la chanson pour que je souffle Elle veut passer ta la Regardez! Bon. Il y a des petits copeaux de chocolat. Bon, allez, allez, Je souffle tellement fort que le gâteau oui. s'envole. Bon, j'ai eu deux beaux cadeaux. Des super beaux colliers de filles. J'ai eu aussi un diffuseur d'huile essentielle un fauteuil euh, mmh. un fauteuil de jardin euh, qui se... mmh. bah, suspendu qui se balance oui c'est qui se suspendu non tu sais c'est sur un pied oui. et puis ça fait une sorte d'œuf mmh. avec un, des coussins à l'intérieur mmh. ah oui mais je sais, oui, je sais ce que c'est mais c'est par terre ben bah, ça sais. se pose par terre oui okay, c'est accroché voilà oh, et puis et où et voilà bah, il est chez euh, Papy. Il, en fait il est Il resté là-bas. Euh, oui. <rire> bon, d'accord. <rire> bah, <par rire> bon, j'ai été super gâtée. Est-ce que c'est grand Super contente. De mes cadeaux. <coughs> bye bye. N'oubliez pas de vous oui. mettre des pouces bleus. Abonnez-vous à votre Ça. Oui. Oui. Oui. Mettez les pouces bleus. Abonnez-vous à vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, J'ai passé une super journée avec mes filles. C'était vraiment agréable. Voilà, merci à tous et à très bientôt.